BFM Business, Intégrale Bourse, spécial sommet BFM Patrimoine. Tous les jours, à partir de 16h30, dans Intégrale Bourse, les acteurs de l'industrie de la gestion d'actifs viennent nous parler de leur sujet dans la perspective du sommet BFM Patrimoine, deuxième édition qui se tiendra le 5 décembre prochain. Et c'est Jean-Sébastien Bellet qui est à mes côtés cet après-midi, le président de Trust Team Finance. Jean-Sébastien Bellet, bonjour. Bonjour. Trust Team Finance, maison de gestion de conviction, on dit ça, euh, Jean-Sébastien Bellet gestion de conviction oui. et gestion de process. Euh... En nous appuyant toujours sur la satisfaction client. Et voilà, moi je voulais qu'on refasse un petit point quand même sur cette conviction forte accrochée au cœur de la gestion de Trust Finance. Déjà, c'est bien d'avoir des convictions, j'imagine, dans l'environnement actuel pour garder le cap quand on y voit plus grand-chose sur les marchés et sur les, les scénarios économiques. C'est vrai que l'environnement est particulièrement agité. Que, entre les négociations sino-américaines qui piétinent depuis déjà plusieurs mois dont on ne sait pas comment ça va se terminer, le Brexit, pas Brexit, Brexit dur, pas Brexit dur, euh, l'économie, l'économie qui est quand même euh, au plus haut depuis 10 ans maintenant, avec des taux qui eux-mêmes sont au plus bas, donc une marge de manœuvre réduite en cas de ralentissement pour les banques centrales pour améliorer la situation. Enfin, un panorama de fonds qui est vraiment compliqué. Et c'est important dans ce climat extrêmement compliqué d'avoir un angle de vue extrêmement précis et de rester dedans, ça évite justement d'être balloté comme un, un, un, un, un ballot au gré de la mer. Et donc nous on a cette, cette force, on va dire, d'avoir ce process qui s'appuie sur l'analyse des clients, l'interrogation des clients à travers le monde entier et ensuite l'analyse des stratégies clients des entreprises. Oui c'est ça, parce que votre constat de départ c'est que le consommateur a pris le pouvoir, ou en tout cas le consommateur a tous les outils numériques aujourd'hui pour prendre le pouvoir. Il faut donc suivre le consommateur et suivre surtout les entreprises qui suivent le consommateur. Jean-Sébastien voilà, Bela je, je est en train de sortir marque, son, téléphone, on a tous un téléphone, voilà, son un téléphone intelligent. Voilà, son téléphone intelligent. Et ces téléphones sont de plus en plus puissants. Il hein. faut ouais. savoir qu'aujourd'hui, euh, ce sont des vrais ordinateurs extrêmement puissants qu'on a avec nous. Et donc ce téléphone, il nous permet en tant que client de nous informer à tout moment sur le produit qu'on achète, de le comparer avec l'ensemble des autres produits et de donner son avis. Et le fait de donner son avis est très important parce qu'aujourd'hui, on peut donner son avis et entraîner derrière soi des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes. Et donc, dans cet échange entre un vendeur et un client, entre un producteur et un client, aujourd'hui, pour la première fois dans le monde du commerce, pour la première fois depuis que le commerce existe, le client a pris le pouvoir. Ouais. Il est celui qui impose ses choix. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec la planète... Le consommateur veut devenir un consomme-acteur et donc imposer ses choix. Et donc, il impose de l'ESG, de l'ISR aux sociétés qui n'ont jamais autant progressé dans leur volonté d'être compatibles avec la planète que depuis quelques années, depuis que le client a pris le pouvoir. Ouais. Et l'idée, c'est qu'il y a des sociétés alors, qui se mettent à la page plus vite que d'autres, d'une certaine manière, c'est ça Jean-Sébastien Vellet Il y a des sociétés qui l'ont très bien compris et d'autres qui sont un peu plus en retard. Vous, votre objectif, c'est de sélectionner celles qui l'ont bien compris ou celles demain qui le comprendront euh avant les autres. Exactement. On, on sort des années 80 dans lesquelles on avait les modèles de produits. Les sociétés, à l'image d'une société comme L'Oréal, créaient des produits et ensuite, avec un gros support de distribution, de communication, on... On, on imposait envoyait, le produit on aux masses. Le produit. Oui, ça, ouais. On était plus dans une espèce de loi de l'offre. Ouais. Aujourd'hui le monde a changé et on est passé dans une stratégie client. Les barrières à l'entrée aujourd'hui sont tombées dans la plupart des métiers avec la numérisation, l'apparition de plateformes. Et donc il devient très important aujourd'hui de construire une barrière à l'entrée qui est une relation avec son client. Donc certaines sociétés emblématiques comme Amazon ou Netflix aux états unis Apple, Microsoft, sont des sociétés qui ont construit des relations avec leurs clients tellement extraordinaires. Tellement solide qu'il est difficile aujourd'hui pour les concurrents de venir les attaquer. Là, vous, alors C'est intéressant les exemples que vous avez pris, parce que toutes les sociétés que vous avez citées, ça fait partie des sociétés qui sont généralement très bien valorisées déjà par euh, les marchés, les investisseurs, euh, Jean-Sébastien fait. La, la question, c'est dans le contexte actuel de marché, euh, très incertain encore une fois, avec ce process et cette grille de lecture que vous avez parfaitement décrite, est-ce que vous trouvez encore de nouvelles idées Est-ce que vous arrivez à faire votre marché, à continuer à faire votre sélection de valeur, euh, j'allais dire, comme si de rien n'était Ou est-ce que non, malgré tout, la question de la valorisation vient peut-être bloquer un petit peu l'appétit que vous pourriez avoir pour certaines entreprises Alors la question de la valorisation est importante parce que les sociétés survalorisées ont tendance à détruire la satisfaction client. Le fait qu'elles ont une valorisation élevée, euh, souvent leur donne un, un, un, des comptes à rendre aux actionnaires qui sont ah, souvent les salariés. Donc, la faut, balance change alors Voilà, il faut maintenir cette valorisation élevée pour plaire aux salariés et du coup ça les oblige soit à faire des acquisitions, soit à faire des diversifications produits, et ça, ça déplaît aux clients existants. Et donc, on observe des taux de satisfaction client qui se réduisent. Amazon est l'exemple d'une société qui est quand même très, très bien valorisée. Ah oui. Et qui, depuis maintenant 6 à 8 mois, dans toutes nos enquêtes, est en train de chuter. Les taux de satisfaction client sont en train de baisser. Et dans tous les pays dans lesquels Amazon était leader, ils ne sont aujourd'hui plus leaders en termes de satisfaction client. Donc, nous, notre approche, c'est de dire cette société connaîtra peut-être des petits problèmes au niveau du chiffre d'affaires dans les mois à venir. Plus la, valoris la, la, la valorisation est chère, plus l'entreprise finalement se focalise sur d'autres sujets que la, la, la, rester centré client comme elle a pu le faire les, les années précédentes. Tout à fait, parce que souvent, euh, au-delà du fait qu'il faut rendre des comptes aux actionnaires et essayer de maintenir une valorisation élevée, il y a le fait que ces sociétés ah ouais. ont des marges très élevées et donc euh, font un petit peu moins attention aux chiffres d'affaires existants et aux clients existants. Elles se reposent un peu sur leur laurier si on dit Tout à fait. Alors même, euh, hein, ça. alors même que leur marge élevée ah ouais. a pour première conséquence, d'attirer des concurrents sure. qui sont attirés par ces marges élevées sure. se disent bah tiens finalement si eux ont réussi là peut-être que nous en mettant les moyens on pourrait réussir donc à un moment où des concurrents arrivent les sociétés qui sont existantes et leaders ont tendance à, à baisser la garde et c'est là que les problèmes arrivent bon et alors est-ce que vous arrivez à détecter les, les Amazones de demain là ce qu'on appelle souvent dans les marchés financiers les étoiles montantes celles qui seront justement demain au top de la satisfaction client à travers leur processus tout à fait alors ce, ce sont pas forcément euh, des, des superstars de demain ou, où il y a effectivement dans notre approche les étoiles montantes, les sociétés qui en s'appuyant sur les stratégies clients vont conquérir des parts de marché, mais parfois ça peut être des secteurs qui ont été délaissés depuis quelques années. Donc je prends l'exemple du secteur des télécoms. Eh oui bien un, sûr un secteur euh... qui a souffert de la relation client. Euh... Voilà, qui a souffert, qui a eu une très mauvaise relation avec ses clients pendant des années, et puis qui a ensuite euh, a renoncé aux clients et est parti dans une espèce de stratégie de prix bas. On a connu ça depuis quelques années, on offre le prix le plus bas. Mais les clients n'ont pas été dupes et les clients ont commencé à demander depuis maintenant quelques années de la qualité dans le réseau. On ne supporte plus d'être à un endroit où on n'a pas de réseau. Et donc on veut du réseau et on veut de la qualité dans ce réseau. Et du coup, ça a provoqué une inversion chez les opérateurs télécoms qui ont commencé à investir pour satisfaire leurs clients. On l'a vu récemment, Iliad a décidé de remonter son forfait d'un euro. Et donc on est sorti en France et en Italie, en Allemagne, partout, de cette guerre des prix, de cette politique des prix, avec des acteurs qui se concentrent sur la qualité aujourd'hui. Et, Et ça donc... vous paraît durable comme, <rire> comme changement, Jean-Sébastien Parce qu'on a toujours l'impression qu'en France, notamment avec le nombre d'acteurs qu'on qu connaît, c'est... Voilà, on met en pause la guerre des prix pendant un mois ou deux, mais c'est pour repartir de plus belle sur la, la, la saison précédente. Non, là, vous dites qu'il y a quand même un, un changement, un shift qui peut être un peu durable, notamment autour de la 5G Écoutez, nous, nous faisons chaque année une grande enquête avec notre partenaire Ipsos, on en est à la 8 c'est une grande enquête européenne avec plus de 1000 marques qui sont analysées dans l'Europe. Le dans, dans et, et ce qu'on a observé sur les télécoms, c'est que les clients aujourd'hui sont prêts à augmenter leur budget mmh, mmh. dans les télécoms, mais ils veulent de la qualité et du suivi. Ouais. Et donc ça, c'est un vrai changement. Ça veut dire aujourd'hui, le client va imposer aux opérateurs télécoms de changer de méthode et d'aller vers de la qualité et du réseau. Comme en plus la 5G arrive, qui est une révolution en termes de transport de données, ça, ça va être 20 fois plus rapide, on va pouvoir transporter beaucoup plus de données, en stocker beaucoup plus. Eh bien, les opérateurs télécoms sont obligés d'avancer dans la direction du client. C'est ça, le client a donné une nouvelle feuille de route aux opérateurs télécoms qui vont devoir la suivre. Exactement, et il se trouve que c'est une feuille de route qui est intéressante pour ces entreprises parce que ça se traduira par un arrêt de cette guerre des prix qui n'avait aucun sens, et donc peut-être plus de profitabilité alors même qu'on aura de moins en moins d'acteurs. Merci beaucoup Jean-Sébastien d'être venu nous voir cet après-midi. Jean-Sébastien Bellet, le président de Trust team Finance, avec nous dans ce rendez-vous BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 5 décembre sur BFM Business.